Amis de l'interopérabilité, bonjour Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et appliquer un style à une couche vecteur grâce au visualiseur de Georchestra. Chargeons d'abord une couche, sélectionnons le service cartographique de notre choix puis le jeu de données souhaité, au besoin en nous aidant de la fenêtre de recherche, puis cliquons sur ajouter. Voilà, au besoin, nous pouvons centrer la vue sur celle-ci. Occupons-nous maintenant du style. Dans ce même menu Action. Nous voyons aussi « Éditer la symbologie » qui nous ouvre le style hors vecteur. Le bouton « Analyse » nous permet de rapidement définir un style, fonction d'un attribut de la couche concernée en y appliquant une palette de couleurs prédéfinies. Établissons la correspondance entre ces couleurs et les valeurs d'attribut. Bouton « Classifier ». La légende obtenue s'affiche. Si elle nous convient, nous n'avons plus qu'à l'appliquer à la couche. Nous pouvons ensuite améliorer ce style, par exemple en soulignant les contours des objets et en leur appliquant une étiquette. Ajoutons par exemple des contours noirs sans ajouter de remplissage de couleurs. Nos objets sont déjà colorés. Rendons donc ce remplissage supplémentaire transparent et les contours opaques. Maintenant, les étiquettes. Un deuxième onglet, libellé, nous permet de définir si nous voulons afficher des étiquettes, sur quel attribut et de quelle manière. Police de caractères, taille, couleur, transparence. Nous pouvons aussi ajouter un halo autour de ces caractères afin d'en améliorer la lisibilité. Par exemple, un pixel d'épaisseur, blanc et opaque. Voilà le résultat. S'il nous convient, nous pouvons refermer le styleur. On peut vérifier que la légende reflète bien le style créé.